Hey Désolée, la vue et la lumière sont vraiment pas terribles, quoique je peux peut-être arranger la lumière, attendez. Je pense que c'est pas très grave pour cette fois, euh, je voulais ouvrir avec vous le petit colis que j'ai reçu, enfin petit. Yeah <rire> Qu'est-ce que c'est que tout ça Attends, je te baisse. C'est mon petit matériel que j'ai commandé pour avoir un petit studio photo dans ma maison. Je me suis remise à la photo cette année, du moins un petit peu, et voilà, ça fait du bien, j'adore ça. J'ai envie de glow up un petit peu euh, mon matériel pour faire de plus jolies photos, pour avoir de meilleurs rendus et pour m'améliorer tout simplement. Donc j'ai investi dans un petit kit studio. Pas digne d'un vrai gros studio photo, mais en même temps, il faut bien commencer quelque part et aussi, on fait selon notre place et notre budget. Je vous propose qu'on déballe ça ensemble. Ça, je pense que c'est les... Voilà, c'est juste pour me mettre à l'intérieur, c'est la protection. Ça, c'est des prises, fil et compagnie, si j'ai bien compris. Un enfin, des trépieds, yes, pour la lumière, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un de mes parapluies pour refléter la lumière. <rire> je peux voir à quoi ça ressemble. Yeah Beautiful, isn't it Par contre, est-ce que je garde ça pour bien... Comme ça je les remets bien à chaque fois, c'est la deuxième ampoule, ouais, la deuxième ampoule avec l'autre. L'autre parapluie, alors si je me trompe pas, il y en a un, c'est pour refléter la lumière, et celui-là c'est, je crois c'est pour donner pour donner plus de lumière, mais d'une manière naturelle, enfin je sais pas trop comment expliquer, diffuser la lumière peut-être, je ne sais plus très bien. Et je vous ai dit, je ne suis, suis pas photographe de métier, j'apprends toute seule. Ça c'est euh, les anneaux. Est-ce oh, oh <rire> que j'ai fait me faire assommer carrément Ça c'est aussi pour refléter la lumière. Est-ce que ça peut marcher si je le fais d'ici Est-ce que là ça va faire une différence de ce côté Je suis pas sûre. Aussi hein. oh, un petit peu, vous voyez Je sais pas si ça se verra. Ça me rend. ça me rejaunit un peu le. Non Vous voyez pas C'est pas grave. Le deuxième parapluie blanc. Ça c'est quoi déjà C'est les trépieds pour les parapluies, la lumière, je m'en rappelle plus. Des barres. Ah bah peut-être pour le décor du coup, pour tenir le rideau. J'imagine que c'est ça. On verra. Là-dedans quest ce qu'on a. Ça c'est de l'ampoule les gars. <rire> voilà. Les rideaux. Ce que j'aimais bien dans ce set là, c'est qu'il y avait quatre rideaux différents proposés dedans. Donc les rideaux, c'est pour avoir un fond. Donc là, j'ai un grand rideau blanc que je vais pas déplier, bah, parce que c'est juste un fond blanc, ma foi. J'ai un fond vert pour les effets, etc. Bon après, ça c'est pas trop un truc que je maîtrise. J'ai pas les bons logiciels, mais. Si je veux m'amuser de temps en temps. Un gris et un noir pour varier un peu les ambiances, les plaisirs, les styles. Et ça, c'est cool. Un kit studio photo que j'ai acheté sur Amazon pour 100 euros. Parfois, il augmentait jusqu'à 130 euros. Parfois, il rebaissait. Voilà, je l'ai pris en période de baisse. Et ma foi, bah j'ai hâte de tester tout ça. Ouhouh. Mon prochain objectif d'achat, mais là, ce ne sera pas tout de suite parce que le budget, ça va être 10 fois plus. J'aimerais me racheter un appareil photo réflexe ou hybride mais euh, pour en avoir un vraiment bon on va dire que le budget ce serait minimum 1000 balles, dans l'idéal même dans les 2000 ou 3000 balles Ouh, ça fait 3 mois de salaire, ça fait peur hein. même en le payant plusieurs fois comme j'aime bien le faire ça fait quand même un gros investissement je vais voir déjà comment j'arrive à faire des photos avec celui là qui est quand même plutôt pas mal, je vous laisse là pour ce soir et puis ma foi, bah, gros bisous et puis à très bientôt vous êtes un peu haut, mais je pouvais pas vous mettre ailleurs, donc écoutez, au travail pour aujourd'hui. Je vais essayer de monter ça. Normalement, c'est pas très compliqué d'après le mode d'emploi. Je crois en moi. J'ai envie de croire en moi pour ça. Alors, je vais vous mettre un peu plus par là quand même. C'est un poil plus intéressant. Je vais le mettre assez haut quand même, même si je suis pas bien grande. Ça se met juste comme ça. Désolée, je vous ai changé d'angle parce que j'avais plus de place dans ma carte mémoire déjà, que j'ai vidée et j'ai plus de batterie pratiquement. J'ai pas vu où que ça avait coupé, donc vous avez peut-être loupé une étape, mais j'en suis accroché mon parapluie, voilà. Je sais pas si c'est vraiment bien mis, mais non, ça m'a l'air bien, ça ressemble à ce que je vois. On va brancher pour voir. Ça veut dire que j'ai mal mis la lampe. Ce qui n'est pas très étonnant. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Bon, le problème, c'est qu'on est à qu la lumière du jour là, donc ça va pas. Vous n'allez pas voir la différence. Par exemple, si je me mets là, si je me mets sous le parapluie, voilà, il est peut-être un peu haut, mais je me mets dessous là, tu me vois un peu plus clair que si je me mets comme ça, mais par ici, tu vois. Je vais quand même la baisser un peu parce que je vais m'asseoir pour la photo. Je vais pousser ce fauteuil parce que je vais m'en servir peut-être. serré parce que j'ai toujours la phobie que j'arrive jamais à desserrer this is why why how it looks like je vais mettre le rideau là maintenant Le problème c'est que ça se repasse pas. Bon, bah Voilà le rideau. Comme on voit il y a plein de, de pliures mais pff, je sais pas quoi faire avec ça. On verra ce que ça donne en photo. Là j'ai mon petit, mon petit fauteuil et puis le parapluie qui est là. Voilà. Maintenant, il faut se préparer pour un Photoshop. J'avoue que j'ai pas trop de grosses thématiques en tête, c'est plus un Photoshop test. Mais j'ai envie d'un truc un petit peu dark, mais simple dark. Je sais pas, un truc trop complexe. Voilà, bon, je vais voir ce que je peux faire. juste pour que vous voyez la différence déjà quand j'utilise ça juste est-ce que est-ce qu'on voit une différence ouais vous voyez le, le reflet ça ça change ça me fait des reflets différents sur le visage et si j'allume ma lampe magique bien sûr voilà <rire> c'est trop cool bon le fond est pas très beau il hein. y, a, y a des pliures et tout mais bon matériel de débutant et puis euh, bon. J'essayerai les autres pour voir si ça se bat plus ou pas. Ça c'est le moment où tu veux faire une photo mais en fait ça filme. <rire> voilà mon petit premier photoshop que j'aime plutôt bien. Que voilà, J'aime bien la thématique, j'ai joué avec les lumières. Et ça c'est la version, j'ai appelé ça la version Tim Burton. Je me suis éclatée à faire des montages un peu chelous, j'adore. Là on commence à se préparer pour faire... Deux petits photoshots un tout petit peu plus soft au niveau des looks, mais toujours un peu rock'n'roll, parce qu'on est comme ça ici. <rire> Première petite aperçu, voilà, plutôt un peu simple, mi-femme fatale, mi-roqueuse, et là on est un peu plus dans le rocker. Euh, fortement inspiré de Lydia, la chanteuse d'Alestorm, qui est la femme de ma vie, voilà. Bien sûr, il y aura beaucoup plus de photos sur mon compte Instagram, alors pas mon compte principal June Wonderland, mais j'ai fait un compte photo à part pour l'instant, voilà, peut-être qu'un jour j'en aurai marre et que je fusionnerai tout, ça se finit souvent comme ça avec moi Mais pour l'instant, voilà, j'ai un compte photo et prochainement j'aurai aussi un site internet, voilà. Euh, je, je vous en dirai plus au moment venu, pour l'instant c'est toujours un projet en construction <rire>